Je suis avec Clément. Comment ça va mon pyros Savoir euh, Hurlas. C'est ça. Voilà. Tout ça. Voilà, toutes les tables. C'est toi. Bien ouais, enfin, c'est <rire> pas que moi. Euh, euh... L'équipe a énormément aidé aussi, etc. Mais euh, tout ce qui est peint, c'est moi. Ouais. Après, tout ce qui est montage, euh, voilà, la neige, les explosions, les trucs comme ça. Euh, tout le monde a mis la main à la pâte. Euh pour pour la création des décors. Quoi. Mmh, mmh ça a été un projet assez fou quand même, il y a eu beaucoup de choses à produire en, en, en peu de temps ouais. on a vu en fait tous ces décors parce que maintenant on, on stream les tables aussi en, aussi en macro mm -hmm. on a vu les explosions, on a vu les lumières on a vu euh, les T47 62, T47 de pain, c'est ça, 69 ouais. 76 76, 76 T47 euh, de pain. Euh, des explosions euh, avec de la ouate, des éclairages à l'intérieur, mm. des quadrilles Pod qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ben ça a été un, un gros boulot on a eu des difficultés euh, un peu techniques alors quand je dis des difficultés techniques c'est pas forcément des difficultés de réalisation c'est des difficultés techniques par rapport au temps imparti euh, je prends l'exemple pour la neige qui est un matériau en fait qui est à la fois compliqué et pas tellement à travailler mm -hmm. euh, on avait des très très bonnes solutions pour avoir des rendus extra ouais. euh, le souci c'est que l'approvisionnement voilà des roches liquides des trucs comme ça oui ben, tu voilà c'est ça, voilà, ouais. ça pouvait être long le fournisseur n'était pas sûr de pouvoir nous livrer dans les temps tout ça, donc on a essayé de trouver des solutions alternatives. Donc on, on, on a réussi entre guillemets. Mm -hmm. euh, le rendu le plus intéressant qu'on a eu, bah, c'est avec du plâtre, ouais. euh, littéralement du plâtre ou du, du joint de rebouchage de carrelage, quoi, mm -hmm. et euh, de mettre par dessus de la neige mm -hmm. euh, pour avoir le rendu. Donc ça, c'était vraiment un défi technique parce que le plat, tu le mets et tu attends que ça sèche. Donc c'est très très long. Derrière, il faut mettre la neige, il fallait peindre les décors en parallèle. voilà Il y a eu énormément de boulot de fait. On avait un temps très très court pour le fait parce que entre le process de se dire « Ok, on pense à ça, on veut faire ça » et le process de « Allez, on réalise ». Il y a des moments où on fait des protos. Donc on va peindre une figue en se disant « Ok, est-ce qu'elle rend bien Combien de temps j'ai mis pour le faire ?» Je me souviendrai toujours, le premier snow ouais j'ai dû mettre une heure et demie pour le faire. Ouais. Et après, ben, je, mettais, euh, je peignais 20 snow speeder en 6 heures. Donc euh, voilà. Mais c'est des process qui sont nécessaires au début, en fait, qui sont des process d'élaboration. Et euh, une fois qu'on a le process, ben, euh, c'est parti. Mmh, Mais n'empêche mmh, mmh. que ben, ça peut prendre du temps. Et là, euh, voilà, en gros, on a eu un mois et demi pour euh, vraiment se mettre dans le bain de se dire OK, on fait ça, on est parti, on a tel matériau, tel, telle conception, telle peinture et tout. Donc ça a, été, euh, ouais, ça a été, un travail d'acharné. Ouais. Alors après, on a des tables qui ont été validées euh, post-production par, euh, par Thomas euh, pour, les rendre, pour les rendre compétitives. Ouais. Il y a quand même un scénario hein, euh, qu'on ouais. a expliqué pendant le live, c'est-à-dire qu'on commence in indoor euh, euh, en étant dans un hangar, ouais. ensuite on sort à, à l'avant de ce hangar ouais. avec des décors et on progresse dans la plaine où on va découvrir ces quadripodes impériaux. C'est le hangar, vous... ligne de défense et les ATAT qui arrivent. Vous avez, euh... vous avez scénarisé en fait ouais. euh, le, le alors ça c'était vraiment une, une volonté du, de la marque Wargame Legend. Mais on, en fait avant d'être un tournant on veut quelque chose qui soit immersif ouais. et que les gens quand ils viennent là en fait ils soient comme des gamins en mode euh, ouais, je vois ça je suis bien j'ai content de jouer sur une table mmh. je ressens voilà on voulait ressentir le froid la guerre mmh, mmh. fallait la scène le froid on l'a on est en franche comté ouais, euh. voilà, on est bien servi. il faisait trois degrés ce matin quand on C est parti. ouais moi j'avais deux degrés donc mais euh, mais voilà et euh, donc là dessus euh, direct nous on a dit euh, on va penser d'abord les tables en d'immersion ouais. et après on les pensera euh, en termes de, de règles euh, il a fallu un peu allier les deux, c'est pas forcément simple pour mm -hmm. le coup, en fait, mm -hmm. surtout comme un jeu pour Star Wars Legion qui est extrêmement contraignant au niveau des décors, il ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, y, y a 40K, voilà, tu bloques, euh, tu as une ligne de vue cachée, mm -hmm. euh, Marvel mm -hmm. Crisis Protocol, euh, comme c'est relativement en 2D, tu vois, ça va, ouais. mais Legion, euh, voilà, c'est un jeu de placement, euh... c'est un jeu de ligne de vue, ouais. vous avez créé des couloirs assassins hein, pour, ouais, euh, ouais, pour, ouais. pour, pour, pour cette scène. Après, dans le principe, c'est que euh, la table du hangar devait être une table entre guillemets chargée, ouais. euh, la table de de lignes de défense un peu moins, mm -hmm. avec plus des couverts, des zones où tu peux être caché et la table de la TAT un peu plus ouverte. Quoi. Mm -hmm. euh, donc là-dessus, euh, ça serait intéressant de demander aux joueurs s'ils ont... Je pense que, que j'aurais leur retour. Ça. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, mais globalement, c'était l'idée. Et puis après, bah, d'avoir l'immersion euh, le, le plus possible. Quoi. Moi, j'ai eu un retour de Dairis euh, euh, juste là euh, à, à, après sa partie. Ouais. Euh, il nous a dit, voilà, j'ai été extrêmement euh, euh, déstabilisé par ce genre de format de table parce qu'on je, je, on, on ne joue pas sur des tables comme ça. Et du coup, il a dû se réinventer donc, de toute façon, c'est positif, si tu ouais, veux, ouais, c'est-à-dire que derrière, les joueurs, ce sont, se tout le monde est à la même mmh. enseigne et dans un sens, là, vous avez déstabilisé tout le monde, donc mmh. remis tout le monde euh, à, à niveau quoi, et c'était ouais, vraiment ouais. très intéressant. Non, en tout cas, là, nous, on sort d'une partie. Mmh. Euh, qui va rentrer dans les annales quoi. Ouais, c'était une ah partie ouais. du tonnerre ah ouais c'était fantastique bah, j'ai hâte de voir ça quoi mais euh... ouais non mais voilà après les décors bah, euh, globalement euh, moi j'ai hâte de voir la suite euh, ouais. je suis assez content de ce qu'on a fait dans le temps imparti j'espère que tout le monde euh, est content aussi mm -hmm. euh... Et puis, euh, puis voilà quoi. Ok. Eh ben, en tout cas, moi, je te remercie. Ben, C'est moi qui te remercie pour, pour euh, tout le week-end, euh, toute la bienveillance que t'as eue. eu euh, bien qu'on a bu. Pour euh, <rire> voilà, pour moi et <rire> puis pour, euh, pour tout le monde. On va pas tout raconter non plus. Hein. <rire> et puis, euh, je te reste à Besançon, reste à besoin. besoin. C'est ça. Voilà. C'est ouais. comme ça ici. Mais euh, non, le dernier message de la fin, euh, voilà, euh, suivez l'événement, venez nous voir. N'hésitez pas à nous faire des retours, s'il y a des trucs que vous trouvez euh, voilà, pas bien, des trucs que vous trouvez bien. Euh, voilà, qu'on reconduit de ce qui est bien et Voilà. C'est ça améliore, Le but c'est d'améliorer, d'évoluer et de toute façon le, le but c'est que ça devienne un événement récurrent. Que et voilà, On est Légion et les différents jeux qu'on va continuer sur mm -hmm. Wargame Légende. Oui parce que le concept du Wargame Légende, mais ça on y reviendra avec Julien, ouais. c'est qu'il y aura euh, des licences qui seront exploitées à chaque Wargame Légende, mais en même temps une récurrence de, de, de ces licences c'est-à-dire qu'il y aura un euh, Wargame Legend Star Wars Legion chapitre 2 qui Et... sera alors, je ne vais pas dire de spoil, mais euh, le principe, c'est qu'à chaque fois, on réadapte l'étape. Ça veut dire ouais. que là, on a joué haute, ah, mais l'année prochaine, autre. ça ne sera pas haute. Donc, voilà. on re refait des décors, voilà. on repart à zéro, entre guillemets. Après, forcément, dans, sur la longueur, il y aura sûrement ouais. des éléments qu'on risque de réutiliser Bien sur sûr. les uns les autres. Bah là, il y a de neige, neige partout. Voilà. <rire> mais je veux dire, typiquement, ouais. la TAT, on aurait été sur un terrain où il n'y avait pas de neige, on pourrait le réutiliser ouais, sur ouais, d'autres ouais, trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, voilà, donc euh, à chaque fois, on aura quelque chose de nouveau et on espère que les gens seront toujours dans l'immersion et qu'ils seront contents de voir les décors. Quoi. Il y a des chances. Franchement, nous, on n'a que des bons retours. Et merci Clément. Merci à toi. On, je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitch. Je mets le lien ouais. sous euh, la vidéo et que tu fais euh, des lives de peinture. C'est ça. Excellent. Et euh, si je peux me permettre de dire un petit mot, c'est que donc euh, Last, donc c'est mon, mon nom de studio, entre guillemets, mm -hmm. mm -hmm. puisque moi je suis qui commence, mais j'ai mon studio Urlas. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, de base, on fait du live Marvel. Ouais. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, qui ont besoin d'être drivés sur une figure, même du légion quoi qu'ils n'hésitent pas il m'envoie un petit mp on se fait un live sur un sujet euh, moi je peux me procurer les figues donc euh... j'ai oui dire que tu allais peindre une peinte, une figurine exclusive de Star Wars Legion oh, dans pas, pas longtemps j'ai pas entendu dire ça Voir ouais. peut-être même deux ouais peut-être deux voire, euh, voire voir voir d'autres quoi voilà on en reparlera ouais merci clément <rire> bisous bisous ciao